Acte 1, 8 nous fait une merveilleuse promesse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, cette promesse est pour toi, elle est pour moi, elle est pour tous les enfants de Dieu qui sont unis dans l'Alliance en Jésus-Christ. Cette merveilleuse promesse nous amène à nous poser cette question, comment recevoir la puissance du Saint-Esprit Bienvenue sur la chaîne prophétique Influence, aujourd'hui je veux répondre à cette question parce que Dieu nous interroge, nous pousse à nous interroger, mais vient un temps où Dieu répond et nous entrons dans le temps où le Seigneur veut voir ses enfants marcher conduits par son Esprit et œuvrant dans sa puissance. Si tu crois que cette promesse est pour toi, dis-le-moi dans les commentaires et je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à partager les vidéos, particulièrement cette vidéo autour de toi, afin qu'un maximum de personnes puissent être bénies. Avançons et comprenons bien un premier point. Le salut appartient à notre Dieu, il n'appartient ni à toi, ni à moi, ni à un pasteur, ni à un prophète, ni à un évangéliste, ni à qui que ce soit. Il appartient à notre Dieu, c'est lui qui nous sauve et tout ça, c'est le fruit de sa grâce. Nous ne pouvons nous enorgueillir de rien. Alors, pour marcher dans la puissance du Saint-Esprit, comment faire pour recevoir sa puissance Premièrement, acceptons que c'est sa volonté de nous communiquer sa puissance et pour la recevoir, nous devons comprendre son mode d'opération avec nous. D'abord, notre identité et notre position, si nous sommes en Christ, Éphésiens, le livre des Éphésiens nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, avant de vouloir courir, avant même de vouloir marcher, tu dois comprendre que ta vie en Christ commence en position assise. Lorsque tu es assis, tu comprends que tu domines avec lui. Il est assis en position royale à la droite du Père, au-dessus de toute puissance et de toute domination. Et c'est la première chose que le Seigneur veut nous faire comprendre. Il nous a fait asseoir. Et lorsque nous sommes assis, nous pouvons contempler. Qu'est-ce que nous contemplons le fruit de son œuvre, c'est sa grâce envers nous. C'est son salut qu'il nous offre à nous. Cette position nous est offerte. Tu ne peux pas dire que tu l'as gagnée par ta piété, par tes forces ou par quoi que ce soit. À lui seul soit toute la gloire et tu es assis avec Christ dans les lieux célestes et dans cette position assise. Tu contemples le travail qu'il a accompli pour toi. Ensuite, lorsque cette chose, cette réalité de cette position et de cette identité est intégrée, tu comprends que toi qui es sur la terre, tu dois te lever et marcher. Et tu ne dois pas marcher pour suivre n'importe qui tu dois, si tu es en Christ. Être conduit par la personne, je dis bien la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. C'est lui qui témoigne de Jésus-Christ. Et lorsque tu te mets en marche, tu passes de la position assise à la position de marche, et lorsque tu marches, tu vas forcément croiser des gens. Si tu veux recevoir la puissance du Saint-Esprit, tu dois comprendre pourquoi le Saint-Esprit nous revêt de sa puissance. « Et vous serez mes témoins ». Ça veut dire que le Saint-Esprit vient en nous pour nous sauver pour notre communion personnelle et quotidienne avec lui, pour notre vie de prière. Mais lorsque nous nous mettons en marche, c'est pour témoigner. Et le même Saint-Esprit qui est en nous va déborder hors de nous pour nous revêtir de sa puissance dans le but du témoignage rendu à Jésus-Christ. Parce que le ministère du Saint-Esprit, un des aspects de ce ministère, c'est de rendre témoignage à Jésus. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui témoigne de Jésus. Et on peut témoigner avec notre blabla et nos forces humaines, mais ce qui compte vraiment, ce qui change une vie, puisque le salut appartient à notre Dieu, c'est lorsque Dieu opère lui-même. Et Dieu veut nous utiliser glorieusement pour opérer à travers nous, afin de témoigner de Jésus, afin que lui seul soit Glorifié. Et pour ça, il veut nous revêtir de sa puissance. Qu'est-ce que la puissance du Saint-Esprit Nous comprenons que le, la puissance du Saint-Esprit vient lorsque nous ne cherchons pas la puissance, lorsque nous ne cherchons pas à nous glorifier, lorsque nous ne cherchons pas les dons, mais que toutes ces choses nous sont données par-dessus, tout don parfait nous sont donnés dans l'objectif du témoignage, donc, la puissance du Saint-Esprit survient sur nous lorsque nous désirons glorifier Jésus. Tu veux recevoir la puissance d'en haut Cherche à glorifier Jésus. Ne regarde pas toi-même, cherche à glorifier Jésus selon sa volonté, comme lui désire le faire. C'est le Saint-Esprit qui va glorifier Jésus à travers toi. Ça doit nous amener à comprendre une chose. Cette puissance, tu ne l'obtiendras pas en jeûnant, tu ne l'obtiendras pas en priant, tu l'obtiendras en cherchant à glorifier Jésus, en te passionnant pour lui dans ta vie de prière personnelle. À quoi sert le jeûne Oui, le chrétien doit jeûner et prier, non pas comme une obligation, mais comme une manifestation naturelle de la vie spirituelle qui l'anime. Je veux rappeler un point très important sur le jeûne, et la prière. Déjà, ils vont ensemble. On doit poser devant Dieu un objectif de prière, un objectif de jeûne, une durée de jeûne, un commencement et une fin, et un mode de jeûne. Il y a plein de sortes de jeûnes qui existent, vous pouvez regarder d'autres vidéos que j'ai fait là-dessus. Mais le jeûne qui plaît à Dieu est spirituel avant tout. Et le mécanisme spirituel qui touche au physique qui est mis en place, ce n'est pas que le Saint-Esprit augmente en nous. Lorsque nous jeûnons, la chair diminue. Et la conséquence de la diminution du pouvoir et de l'emprise de la chair, c'est que l'esprit prend l'avantage. Il n'y a pas plus d'esprit, c'est simplement que l'esprit devient plus mobile. Il est libéré davantage. Et nous comprenons que notre esprit est uni au Saint-Esprit, et que la vie de Jésus-Christ est communiquée en nous par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous met en communion avec le Père et avec le Fils. Ça veut dire que le Saint-Esprit est uni à mon esprit, et que la vie de Christ est libérée avec puissance. Donc tu peux jeûner, tu peux prier. Mais au-delà de tout ça, puisque c'est lui qui fait cette œuvre, et que c'est par sa grâce et que si tu es le fruit de sa grâce, l'objet de sa grâce, tu cherches à marcher avec lui, la conséquence, c'est que plus tu vas chercher le Seigneur, plus tu vas être en communion avec le Saint-Esprit, plus tu vas chercher à glorifier Jésus, plus sa vie va déborder. Le Saint-Esprit qui est en toi va bouillonner dans ton esprit et va s'opérer ce qu'on peut appeler le débordement de la vie de Christ en toi. Lorsque la vie de Christ déborde en toi, ce qui est en toi se voit à l'extérieur. Ça déborde comme une bouteille d'eau gazeuse, de coca, de ce que vous voulez qu'on secoue. On ouvre, ça déborde. De la même manière, l'intensité de ta relation avec le Seigneur va faire déborder et va faire que le Saint-Esprit qui est en toi va manifester la vie de Jésus-Christ en dehors de toi. On parle de baptême de feu, de baptême dans l'Esprit. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui va tellement saturer ton être que ça va couler et te revêtir. Tu seras immergé dans le Saint-Esprit parce qu'il va déborder la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle l'onction, lorsqu'on sent l'onction, c'est que le Saint-Esprit est en mouvement, qu'il est en train d'agir, et il est en train d'agir pour témoigner de Christ. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit, c'est tout simplement le débordement, le surplus de l'intensité de la vie de Christ qui va impacter les personnes de ton entourage en parlant mais aussi en te taisant parce que tu portes dans ta présence sa présence ce sont des choses très importantes que nous devons comprendre et je voudrais avant de avant qu'on puisse passer au temps de prière que nous puissions bien comprendre que si tu veux être revêtu de la puissance d'en haut, cherche à glorifier Jésus, en cherchant à glorifier Jésus, à être conduit par son Esprit, le Saint-Esprit, en conséquence, va te revêtir de sa puissance pour que tu sois un témoin fidèle et que ce monde soit obligé de reconnaître que le royaume s'est approché d'eux. Seigneur, je veux prier maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, impacte tous ceux qui veulent témoigner de Jésus. À travers cette vidéo, rallume la flamme du premier amour, opère un débordement de l'intensité de la relation avec Christ personnel, pour que cette intensité produise par ton esprit un débordement, et que ce débordement soit un revêtement de puissance, et que tes enfants soient éparpillés, témoignant de signes, de prodiges et de miracles, des guérisons et des délivrances, et que les gens soient contraints de reconnaître qu'il y a plus que eux, qu'il y a plus que nous, que ton amour surpasse toute intelligence et que ta capacité, Seigneur, peuvent toutes choses. Merci, Père, dans le nom glorieux et puissant. Jésus-Christ. Merci à vous, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, soyez bénis.